Dans le solfégiciel, une tonalité peut être définie de deux manières. Soit par l'association d'une tonique et d'un mode, comme sol majeur, sol mineur, sol dorien, soit par l'association d'une armure et d'un mode, comme un dièse majeur, un dièse mineur, un dièse dorien, etc. Pour activer le choix des tonalités par armure, sélectionnez cette option dans le menu déroulant. Le tableau des toniques est alors remplacé par un tableau d'armure. Par exemple, lorsqu'on choisit un bémol à la clé et le mode majeur, nous obtiendrons une mélodie en Fa majeur. Si l'on bascule vers le mode mineur, nous obtiendrons une mélodie en Ré mineur. Le choix de la tonalité par armure permet donc aisément d'alterner un ton majeur avec son ton relatif mineur. Par défaut, le solfégiciel affiche un choix de trois armures simples, mais il est possible d'afficher davantage d'armures grâce à la liste des armures. N'oubliez pas de valider vos choix. Notez que lorsque l'option Armure aléatoire est activée, vous tomberez plus fréquemment sur des armures avec peu d'altération à la clé en raison de la pondération appliquée par défaut dans le logiciel. Cette pondération peut bien sûr être modifiée via les préférences solfégicielles. En choisissant la pondération numéro 3, la majorité des armures tirées aléatoirement comporteront désormais plus de 5 altérations à la clé. Il est ainsi possible d'adapter la difficulté des armures en fonction de l'expérience de l'apprenant.